Bonjour, euh, je m'appelle Lionel Aubert, je dis être en danger depuis euh, 2014 et avec une accélération en 2019, et j'ai dû me réfugier hors de France, en, en, en Turquie, il y a maintenant bientôt trois ans. Alors pourquoi je dis être en danger et quel type de danger je, euh, Alors je me trompe peut-être, j'espère ne pas l'être, tout le monde euh, espère ne pas être en danger, mais je dis qu'il peut s'agir d'un danger malheureusement de, de mort, euh, ou alors d'internement psychiatrique. Alors, quand on dit psychiatrie, vous allez dire « je suis fou », ben non, je, je suis pas si fou que ça. Euh, on va commencer par le danger de mort. Je n'ai jamais fait l'objet de, de psychiatrie, de traitement psychiatrique, je ne suis jamais allé dans un hôpital psychiatrique, ni de mon plein gré, ni de force. Il existe des, des documents de policiers, de psychiatres qui font état de, de l'inverse, qui ont inventé ça. Mais ce sont des inventions, il n'y a rien, ça ne, dé, ça ne, dé, ne repose sur rien. Et euh, pourquoi je parle de mort ben, Simplement parce que dans un de ces rapports, qui a été fait euh, conjointement par une policière euh, d'un service euh, des bureaux des affaires spéciales, BAS, qui n'existe pas dans les organigrammes du, du ministère de l'Intérieur à Marseille, qui cette policière s'appelle Justine Vérani, et elle s'est mise de mèche avec un psychiatre qui s'appelle euh, Gilbert Fabre, psychiatre à Marseille et euh, qui a inventé que je pouvais être dangereux pour ma personne et ça le danger pour la, la, sa personne donc déjà cette personne euh, ce psychiatre je n'ai vu que quelques minutes à peine euh, il m'a demandé comment je m'appelais euh, mon nom et ça s'est arrêté là il, y a, il y a pas il n'a pas demandé euh, sur, je, je sais pas sur ma vie privée ou sur des choses comme ça il n'y avait aucun élément mais dans le, le rapport de la policière que j'ai pu euh, obtenir plus tard quelques mois plus tard c'est écrit que le psychiatre s'est rapproché de cette policière et il a a décidé que j'étais dangereux. Alors, soi disant pour les autres, c'est-à-dire euh, euh, bon, euh, je peux frapper les autres ou quoi, ce n'est pas vrai, euh, j'ai dit tout de suite que ce n'est pas vrai, ou que je suis dangereux pour ma personne, et c'est ça qui est embêtant. Parce qu'être dangereux pour, euh, contre sa personne en, en langage psychiatrique, en langage psychiatre, ça veut dire qu'on peut passer à ce qu'on appelle euh, ben, passer à l'acte et se suicider. Et je n'ai aucune tendance à suicider, Alors, je n'ai jamais fait de tentative, il n'y a, a rien. Et quand on écrit que euh, quand des policiers écrivent des policiers vont faire un faux document qui va écrire avec un psychiatre qui va écrire que je, je peux me suicider. Mais ben, ça veut simplement dire qu'on peut me tuer et maquiller ça en suicide. Alors ces documents, je les mets en ligne. Euh, vous pouvez voir qu'ils existent. Alors je le commente parce qu'il ne faut pas croire ce qu'ils euh, ce, ce qu ont inventé puisque j'ai dit que ce sont des faux documents. Donc c'est normal d'annoter un faux document en disant ça c'est faux. Je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais fait d'obsession sur une, une autre policière. Et cette autre policière s'appelle, donc cette fois-ci ça remonte à 2014, s'appelle Céline Viciana, euh, du commissariat d'Istre. Donc là encore, en 2014, j'ai fait l'objet de, de quelqu'un qui est rentré chez moi avec une plaque d'immatriculation dans les Alpes-Maritimes, qui est du 06, qui n'était pas du 13, et il y avait une, une, une cette voiture d'immatriculation de plaque administrative, je l'ai vue, elle est là, et j'ai demandé la préservation des enregistrements de vidéosurveillance. Donc je me plains de policiers d'un autre département qui ne touche pas les bouches du rhône Et quel, que vient faire cette policière, Céline Viciana de la ville euh, qui vient inventer que je m'en prends à elle, dans les bouches du rhône ce n'est pas vrai. Et cette policière, en 2014, ce qu'elle a fait par contre, donc ça, je me prends à ces, ces faux documents, elle a euh, travaillé, entre guillemets, avec un autre psychiatre que je n'ai jamais rencontré de ma vie, euh, qui s'appelle euh, Nourdine Karchouni, euh, psychiatre soi-disant à Martigues, euh, c'est des gens que je n'ai jamais vus, je ne l'ai jamais rencontré. Et, et c'est cet homme, ce psychiatre, avec cette policière, ils ont décidé que lors d'une audition, alors que je dis qu'il n'y a pas eu cette audition, il ne m'a pas vu, euh, qu'il m'avait trouvé dans des délirés paranoïaques. Alors les gens, euh, ces policiers ces psychiatres se mettent ensemble, ils vous, vous inventent une histoire euh, hallucinante euh, en disant, ben bah oui, euh, il m'en veut, cette policière va dire que je, je lui en veux, et cette policière, en 2019, va porter plainte contre moi. Euh, en disant que que, que je, que je lui en voulais euh, voilà. et elle va se mettre elle va demander jusqu'à cinq ans de prison quand même contre moi euh, voilà et tous ces, ces choses sont des, des faux documents donc moi quand on me dit « Ok, euh, je, que je veux soi-disant me tuer, que ce n'est pas vrai, moi je crains ça. » La deuxième option, c'est euh, qui est peut-être moins grave, mais qui est tout aussi grave, c'est « on vous attrape et on vous met en hôpital psychiatrique. » Et, et c'est donc ce que je dénonce. C'est-à-dire qu'en France, normalement, on n'arrête pas les gens sans raison, on ne les envoie pas en hôpital psychiatrique, s'il n'y a pas des, des rapports de, de médecins, mais des vrais rapports, pas des, des falsifications, et on a le droit de se défendre contre ça. Et donc, ça, c'est le deuxième danger, c'est une privation. C'est-à-dire qu'à défaut de m'envoyer en prison, puisque cette policière a quand même déposé une plainte fantaisiste contre moi en 2019 pour m'envoyer en prison, je, je me suis échappé parce que je suis, euh, ben je suis, j'ai changé de pays. J'ai dû quitter l'Europe. Et, euh, et donc, quand ces gens-là écrivent que vous avez déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique et qu'on euh, vous a trouvé fou, alors que cette expertise n'a jamais eu lieu, c'est qu'on veut vous attraper, vous envoyer en prison sur la base de cette expertise. Et là-dessus, deux juges se sont rajoutés, le juge Jean-Pierre Ladré du tribunal administratif de Paris. Il a obtenu une promotion depuis... Euh, et euh, une autre juge qui s'appelle Nadine Lefebvre-Ibanez, qui a inventé... elle, -même. Alors les deux, euh, d'une part, ont inventé, euh, le juge Jean-Pierre Ladré a inventé que j'avais eu cette expertise psychiatrique, alors que je dis que ce n'est pas vrai. Et la juge Lefebvre-Ibanez est allée encore plus loin en disant que j'avais déjà fait l'objet d'hospitalisation d'office. Voilà. Donc euh, je mets ces documents à l'écran, je dis que ce sont des faux documents. Ce sont des, des fausses annotations. Et voilà, donc, trois ans que j'ai dû fuir la France. Et quand je vois que... Euh, je pensais qu'au bout de deux mois, trois mois, ils régleraient ça. Ils diraient, ben non, c'est un faux document. Allez hop, on enlève. Et une fois que ces documents disparaissent, je suis en sécurité, je rentre en France, tout simplement. Mais pourquoi, depuis trois ans, ces policiers disent non, non, non, gardons ces documents qui disent que M. Aubert va, va se suicider Et euh, moi, je dis, c'est quoi Pourquoi Parce qu'ils veulent... Euh, c'est une hypothèse, mais je dis, ils veulent me tuer et, euh, et faire passer ça comme un suicide. Alors, qui peut me tuer ben, Justement, ce Bureau des Affaires Spéciales. Je redonne le nom de la policière, elle s'appelle Justine Verrani. Je, euh, je, je mets quelques éléments en montrant que ce bureau existe et vous pouvez téléphoner, je mets un numéro de téléphone et vous constaterez qu'il euh, qu y a rien, que c'est des, des, soit des services policiers spéciaux, etc., je ne sais pas ce qu'il y a... Euh, et le, le, le, je donne aussi le nom de la chef de cette Justine Vérani, elle s'appelle Carole, j'ai pas le nom de, de famille, mais euh, bon ouais, voilà, le, son prénom est Carole. Et pourquoi j'ai cette affaire de, de soi-disant services spéciaux ben Parce que j'ai vu un autre service qui s'appelle la DACG, Direction des Affaires criminelles et des Grâces, euh, au, au sein du ministère de la Justice, cette fois-ci, en 2014, qui avait à l'intérieur de son bureau euh, un homme qui s'appelle Olivier Rabot, et qui était chef de la police judiciaire. Et je dis que lui tend des pièges à plein de, à plusieurs innocents français, etc., qui tombent, et ils les font tomber soit en psychiatrie, soit dans les prisons. Moi, j'en ai réchappé, et je suis un témoin vivant, de ces pièges et ils veulent me faire tomber à cause de ça. Donc euh, tant que ces faux éléments sont, euh, ne sont pas annulés par l'administration, parce que des faux, ce ne sont pas des erreurs, les erreurs par définition on les annulent, mais euh, des faux, euh, voilà, et bien ça m'empêche de rentrer en France. Et donc je, je demande à être considéré comme euh, comme victime potentielle de de, de, de ces gens là victime d'emprisonnement, d'une arrestation arbitraire, euh, on m'envoie en mon hôpital psychiatrique, on me drogue de, de, de médoc, de piqûres, etc., jusqu'à faire de vous un légume, et après, vous ne pouvez plus parler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous relâche, vous ne pouvez pas dire « Ah, regardez mon affaire, j'étais témoin de telle chose », c'était l'affaire des policiers euh, des, des Alpes-Maritimes, parce qu'ils vous rattrapent et ils vous remettent en asile, et, et on vous redrogue à nouveau. Ils font de, de vous, euh, ils vous anéantissent. Voilà, donc ça, dans le meilleur des cas, j'ai un anéantissement, dans le pire des cas, c'est ma mort, maquiller en suicide. Voilà. Et je n'ai aucune tendance suicidaire, hein, je le répète. Merci pour votre attention, et j'espère que ça se terminera bien. Euh, même c'est sûr que ça se terminera bien. Je poursuivrai tous les policiers, qui. tous les gens, les policiers, les juges qui se mettent en travers de mon affaire, je les poursuis. Jusqu'à ce que je gagne. A bientôt